C'est parti pour cette deuxième épreuve avec un bon départ pour Seven's Express. Sir également bien parti et comme attendu. Seven Carat, Freddy Flint sollicité, mais c'est Seven Carat qui va se démarquer du peloton pour se rabattre à la corde devant Freddy Flint. Seven's Express a bien placé côté corde. Ensuite, on retrouve Sir Capers, Blunderbuss à son extérieur, Slaty Scottish, Redwood Valley, Ride right to Tango, Delusional et Great 5-8. Donc euh, pas de problème, toujours à l'avant pour Seven Carat. De longueur d'avance sur Seven Express qui suit très bien. Garde Freddy Flint à son extérieur. Ça qui est Buzz également, qui était bien parti, suit euh, très très bien. Avec euh, Blunderbuss, Redwood Valley suit à la foulée de ses chevaux. Slatty Scottish, Ride to Tango. Puis on retrouve Great 5A. Et finalement Deluxe Journal, toujours en queue de peloton. Seven Carat tient bien les, le, le coup jusqu'ici. Avec Sevens Express très bien placé dans son dos. Il y a Freddy Flint à l'extérieur. Blonde Bus ça va commencer son effort, tout comme Sockey Attention Redwood Valley également va se rapprocher, Slightly Scottish, derrière il y a Great Private dès et Delugional qui auront du mal à revenir. Les chevaux ne vont pas tarder à tourner avec Seven carats, regardez la progression de Blunderbuss à l'extérieur de Freddy Flint, 7 Express en embuscade tout comme Sir Capers, en pleine ligne droite, Seven carats, Sir Capers, ça mène à l'intérieur, complètement à l'extérieur il y a Blunderbuss, et puis il y a Sevens Express également lancé par Roland Moutani, Mais blonde bus à la montagne, socquetbus à l'intérieur. Sevens Express, socquetbus, socquetbus, Seven Express. Oui. On... À la queue. Départ de la huitième épreuve. Alors Declarator sollicité par Derek David à l'avant et Mar également. Et puis à l'intérieur il y a Uncle Frank, c'est pour l'instant Declarator, Carlton Heights également et Jet Barth complètement à l'extérieur va tenter de rejoindre Declarator et Emma en tête de cette époque. Declarator, et Emma, Carlton Heights, Uncle Frank starve Zeus, Jet Barth, Skip The Red, et puis on retrouve Bug, il le favori. Côté code, et finalement, c'est nos guests comme attendu. Donc, prend les devants avec Emma, Uncle Frank a choisi logiquement de suivre, bien calé à la code. Ensuite, on retrouve Carlton Heights, Star Zeus, Diapark, le favori, Jet Park complètement à l'extérieur, Skip the Red, Bug, et finalement rosa Guest, l'avantage donc toujours pour Declarator qui précède Emar, Ensuite, on retrouve Carlton Heights, Uncle Frank toujours bien placé dans le dos de Declarator, Jet Barf complètement en dehors, Skip the Red, Dia Park, Buck, et finalement nos Guest avec Declarator qui va bientôt approcher le poteau du 4 à 100 mètres. Emar toujours à son extérieur, Carlton Heights, où il y a Uncle Frank, Stops, Zeus, Dia Park, Skip the Red, Senros Guest a passé devant. Un bug et finalement Jet Parf. les chevaux entrent dans la ligne droite avec Declaretor sous la menace d'Emma, Uncle Frank en embuscade, il y a Park doit pouvoir se dégager derrière du peloton avec Declarator qui a toujours l'avantage ici. Declarator part sous la selle de David à l'extérieur, il y a toujours Emma, Declarator. Uncle Frank termine bien et c'est non à l'intérieur C'est Gast, Uncle Frank C'est Gast, Uncle C'est parti pour l'épreuve euh, principale. Alors, euh, sollicité pour l'instant euh, Kings County. On retrouve Al Mariachi, anne également à l'extérieur. Ensuite, Walltag, Barack Street et Virtue de le euh, cortège. Donc, à 700 mètres de l'arrivée. à qui va essayer maintenant de se rabattre à la corde. C'est fait. Henry qui part en tête euh, devant Kings County. Al Mariachi, Virtue à l'extérieur de Walltag Et Barack Street euh, qui va attendre, lui, euh, l'ouverture. Il est sur les bars à 400 mètres de l'arrivée. Henry Tudor, le favori qui dirige toujours les opérations. Vertu qui fait bonne impression à l'extérieur. Barack Street, on va le suivre à l'intérieur, à l'entame du dernier virage. Avec Henry Tudor, face à Vertu maintenant, qui s'amène à son extérieur. Lancé par Cédric Ségeon. Henry Tudor, Barack Street a vu le jour. Vertu avec Henry Tudor. Vertu qui a l'avantage sur Henry Tudor. Vertu, Henry Tudor et Vertu qui va aller s'imposer devant Henry Tudor. Wall tag, Barack Street et les autres.